Bonjour, comment allez-vous mes chers élèves Est-ce que vous allez bien Alors, ah prenez s'il vous plaît votre livre. Là, au bon, mot, page 108. Vous avez donc la ruse du perroquet. La ruse et des perroquets. L'arbre à bah, histoire. Alors, oui, combien y a-t-il d'images sur cette page Oui, exactement, il y a quatre images. Qui voit on sur l'image où se trouvent les personnages que font-ils qui voit-on sur l'image où se trouvent les personnages et que font-ils alors première image je vois un perroquet enfermé dans une cage Euh, je crois euh, qu'il est euh, Ozo. C'est peut-être, euh, peut-être oui, c'est peut-être Ozo. Alors, il y a un perroquet enfermé dans une cage. Malheureusement. Alors, deuxième image, je vois aussi un kangourou. Un kangourou. Qui fait qui fait ce geste à la main. Alors, d'après ce geste, il, il, refuse au, il refuse quelque chose au perroquet. Alors, il y a le kangourou qui refuse quelque chose au perroquet. Et pourquoi Parce que, tout simplement, il y a... Ici, le geste de la main. Il fait, un, il fait ce geste de la main. Ça signifie qu'il refuse quelque chose au perroquet. Sur cette image, je vois un gardien euh, tout à fait surpris euh, et inquiet euh, car il y a euh, le perroquet euh, qui est malade. Le perroquet okay, peut-être est malade, ou peut-être fait le mort. Et ce pauvre gardien de regard tout à fait surpris et inquiet. Que s'est-il passé On va savoir après toute l'histoire. Alors, cette image résume tout ce qu'on va voir. Le perroquet okay, a fait le mort. Le perroquet okay, n'était pas malade. Mais, elle a fait le mort. C'est la ruse du perroquet. Le perroquet s'envole, loin de la cage. laissant le gardien boucher. Le perroquet s'envole, loin de la cage et laisse le gardien bouche-vée. Maintenant, on va écouter l'histoire. Écoutez bien cet audio, et après, je vais vous poser quelques questions faciles. Ce jour-là, avant d'ouvrir les yeux, Taco, un perroquet rouge et bleu, sentit que sa vie avait changé. Des rugissements de lions et des rires d'enfants Remplaçait les bruits de sa forêt d'Amazonie. Lorsqu'il regarda autour de lui, il comprit. Mmh, on m'a capturé, on m'a endormi et on m'a fait quitter mon beau pays. Sa tristesse fit bientôt place à de la colère. Il grogna. Oh, enfermer un oiseau dans un zoo, c'est Quand on a des ailes, on aime la liberté. Oh, Foi de perroquet, c'est décidé. Demain, je serai loin. À travers les barreaux de sa volière, il appela un singe qui se balançait dans une cage. « Je suis le nouveau et je m'appelle Taco !» lui dit-il. « Demain, est-ce que tu veux t'échapper avec moi ?»« Quelle drôle d'idée !» s'étonna le chimpanzé. « Ici, on est dorloté. Tous les matins à 10 heures, le gardien nous offre à manger. » Taco ne s'avoua pas vaincu. Il appela son autre voisin, un kangourou sautillant. « Je suis le nouveau et je m'appelle Taco !» lui dit-il. « Demain, veux-tu t'échapper avec moi ?»« euh, Non, désolé !» s'écria le kangourou. « Demain est un bonjour. Les visiteurs nous laissent en paix puisque le zoo est fermé. » Loin de se décourager, Taco se mit à hurler. Il fit tant de bruit que le gardien accourut devant la volière. Ah « ah ah ah Accepteras-tu de me relâcher ?» « Si je te prouve que je suis l'animal le plus rusé du zoo ?» demanda le perroquet. « On verra voilà. !» s'amusa le gardien. « Je viens d'arriver et j'ai déjà compris que demain, le zoo sera fermé et que tu nourriras les singes à dix heures. Tu es convaincu ?» Le gardien hocha la tête, étonné, mais n'ouvrit pas la cage. Alors Tako « Si je reste prisonnier, je mourrai. Mais si tu me laisses partir... « Tu seras roi !» À ces mots, il tomba raide sur le sol. Le gardien, inquiet, ouvrit et se précipita sur le perroquet. Mais d'un coup d'aile, celui-ci s'envola. « Ah Ça y est Tu es roi !» lui cria-t-il dans le ciel. « Le roi des idiots C'est toi !»« Alors, vous avez bien écouté l'histoire. Vous pouvez répéter à chaque fois. » Maintenant, je vais vous poser quelques questions vraiment simples. Je vous laisse bien sûr le temps de réfléchir. Je comprends et je discute. Je comprends d'abord. Qui est Tako? Où se trouve-t-il? Où était-il avant? Que propose Tako au singe? Et pourquoi le singe refuse-t-il? Que propose TACO au kangourou Et pourquoi le kangourou refuse-t-il aussi Que propose TACO au gardien Celui-ci est-il d'accord Et quelle est la ruse de TACO pour eux, si Est-ce qu'elle réussit? Je discute après. Pourquoi TACO veut-il s'enfuir du zoo hmm Pourquoi donc TACO veut-il s'enfuir du zoo est-ce que vous avez une idée? Pourquoi mettons les animaux? Oui, écoutez bien. Pourquoi mettons les animaux dans des eaux? S'occupe-t-on bien d'eux vraiment? Et d'après toi? Oui, oui, d'après toi. Les animaux sont-ils mieux en liberté ou dans des eaux? Vous avez bien compris les questions? Je vous laisse un moment de bien réfléchir, de bien lire les questions. Si vous n'arrivez pas à répondre, ce n'est pas grave. Vous pouvez répéter plusieurs fois l'audio, la, la, la, l'histoire. L'histoire, est déjà enregistrée ici. Et ainsi de suite, vous pouvez répondre facilement. Si vous n'arrivez pas, bien sûr à la fin de cette euh, de cette vidéo, vous aurez la réponse. J'espère que vous avez bien trouvé les réponses. Alors, écoutez bien. Pour la, pour la première question, euh, euh, euh, il nous demande euh, qui est à coup. Alors Taku euh, euh, est un perroquet. Est un perroquet d'Amazonie. Où se trouve-t-il Où se trouve-t-il Alors ce perroquet euh, se retrouve euh, malheureusement prisonnier dans une cage. Dans une cage se trouvant. Alors, euh, ce perroquet euh, se retrouve malheureusement très enligné, et pris dans une cage comme ça d'un zoo. Alors, elle était avant euh, au Brésil, surtout au pays de Brésil. Au pays des Brésils. Euh, Amazonie. Que propose Paco au singe? Que propose Paco au singe? Ce perroquet décide de s'échapper, décide de s'enfuir et de se sauver et demande à son voisin le singe de fuir avec lui. Mais pourquoi le singe refuse-t-il Pourquoi le singe refuse Le singe refuse car il trouve qu'il est bien aux eaux. Il mange beaucoup de bananes et le gardien lui donne beaucoup de bananes. Ce n'est pas la peine de se sauver du... Zoo. Paco demande la même chose au kangourou. On dit qu'on propose Paco au kangourou, et pourquoi le Congo refuse-t-il? Alors, c'est la même chose, le congourou et le singe. Le kangourou et le singe refusent de s'enfuir, car ils trouvent qu'ils sont bien aux autres. Ça veut dire tout simplement le gardien s'occupe bien d'eux. Que propose Paco gardien que propose taco au gardien celui ci est il d'accord alors taco oui taco demande au gardien de le laisser partir car il est l'animal le plus risé du zoo Le gardien d'abord n'ouvre pas la cage, il ne croit pas à cela. Alors, Taco fait la ruse. Qui est donc cette ruse Taco tombe raide sur le sol, comme ça, il fait le mort. Et le gardien a peur pour le perroquet. Il va le voir. Il ouvre la cage. C'est ça ce qu'on appelle la ruse du, de TACO. Quelle est donc la ruse de TACO pour s'échapper? La ruse, c'est que le perroquet s'échappe sous le regard, se prix du gardien. Euh, pendant le, euh, euh, La ruse, c'est euh, le fait de tomber raide sur le sol. Il a bien réussi. Car maintenant, il s'échappe sous le regard, ce prix du gardien. Oui, oui, la ruse de coup est de faire semblant de, meurer, de mourir. Il fait, il fait le mort. Elle a bien réussi. Alors elle Le perroquet considère le gardien comme le roi d'Isidou. Car il croit facilement que qu'il est mort. Alors on discute maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi Taco veut-il s'enfuir des eaux et pourquoi mettons les animaux dans des eaux, soccupent on bien d'eux ou euh, les animaux sont-ils mieux en liberté ou dans des eaux Alors écoutez bien, on discute. Bien sûr. Euh, il y a différentes opinions. Pourquoi mettons les animaux dans des eaux? Alors, il faut savoir que ces animaux, on les ramène dans différents coins du monde. Il y a de l'Asie, de l'Australie, l'Amérique, l'Afrique, de l'Europe, etc. Ils sont sauvages. Alors, euh, c'est rarement qu'on qu voit, par exemple, dans les rues. Mais il vaut, mieux, il vaut mieux de les, de les placer dans, dans les eaux. Pour que les gens, le, les enfants aussi, les regardent. C'est un grand spectacle pour les enfants et pour euh, leur parents. Pourquoi Tabou, il s'enfuir du... T'accord, pourquoi Taco veut-il s'enfuir du zoo? On sait déjà que Taco c'est un perroquet de la Amazonie. Il regrette malheureusement sa liberté. Avant il vivait en liberté dans sa forêt tropicale. Et maintenant il est dans une cage. Alors il veut, il décide de s'enfuir du zoo pour retrouver sa vie normale. Sa vie de chaque jour. Avec les autres animaux. Les autres oiseaux. Alors, elle va utiliser ce qu'on appelle la ruse. Ça veut dire le fait de... de, de faire semblant de rire, D'accord Il a bien réussi, tout de même. Il a bien réussi. Et... Euh, il a bien réussi. Et maintenant... Elle vit avec les autres oiseaux dans sa forêt tropicale. D'après toi, les animaux sont-ils mieux en liberté? Oui ou non? Ou dans 10 Il y a, par exemple, quelques élèves, quelques enfants pensent que les animaux sont mieux en liberté. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut penser aussi qu'il y a des autres enfants qui pensent qu'il vaut mieux que les animaux sont dans, la, sont dans une zone, surtout les animaux en train de disparition. Oui, euh, moi aussi je suis avec eux. Moi je partage deux opinions. Il y a des animaux, des espèces d'animaux, qu'il vaut mieux de laisser en liberté, comme les oiseaux par exemple. Et d'autres qui sont menacés, qu il vaut mieux qu'ils soient dans des eaux qu'ils sont dans des eaux il vaut mieux qu'ils soient dans des eaux et sont déjà et sont et les gardiens s'occupent d'eux et s'occupent bien d'eux pour qu'ils ne se disparaissent pas tout simplement voilà c'est tout pour le moment je viens de je viens de vous proposer la ruse du perroquet pas 108 vous pouvez revoir plusieurs fois cette vidéo jusqu'à la maîtrise. On parle des animaux, on parle des animaux en train de disparition. On parle aussi des animaux qui sont dans les eaux et d'autres qu'il euh, qu vaut mieux de laisser en toute liberté. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci, à très bientôt, mes chers élèves.